nous soutenons urgence panafricanisme dans sa lutte pour la souveraineté pour la souveraineté monétaire mort à la dictature financière mort à bon la dette bon ah de Niamey, une manifestation organisée par Urgence panafricaniste Niger à l'instar de certains pays du continent. L'Afrique la libre la mort! L'Afrique la libre la mort! Nous Je, mort. mort. Je suis Kosoko Aka, porte-parole internationale de l'ONG Urgence panafricaniste, présidée par l'illustre activiste anticolonialiste le frère Kemi Seba. Nous voudrions, ici et maintenant, répondre solennellement à la proposition des Gilets jaunes qui veulent un partenariat avec l'ONG Urgence pan Panafricaniste. Donc nous acceptons le partenariat, nous acceptons la main tendue des Gilets jaunes, de Capitaine Thomas Sankara, qui disait à l'époque que les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais que ceux-là qui veulent exploiter l'Europe sont les mêmes qui exploitent l'Afrique. Que ce soit l'ONG Urgence pan Panafricaniste que je dirige, ou les Gilets jaunes, ne nous ne luttons pas contre une couleur de peau. Nous luttons contre un système de domination. Nous ne luttons pas contre une religion. Nous luttons contre une élite financière apatride qui veut asphyxier le prolétariat et détruire les nations. Partant de ce principe-là, tout en priorisant les intérêts de nos peuples respectifs, nous avons compris la nécessité, plus que jamais, d'unir nos forces aux prolétariats du monde entier qui souffrent des mêmes maux, x qui souffrent des mêmes plaies, des mêmes attaques, des mêmes exactions, de cette barbarie oligarchique et